La drépanocytose, pour moi, c'est comme un troisième enfant. Pourquoi Parce que euh, je dois m'en occuper tous les jours. Je dois faire attention à boire beaucoup d'eau, je dois faire attention à ne pas me fatiguer, je dois faire attention à ne pas prendre froid, ne pas avoir trop chaud non plus. Je dois faire attention à prendre des médicaments tous les jours, comme je ferais pour un enfant, en fait. Donc c'est mon troisième enfant. <rire> en plus de toutes ces précautions, des exercices à la maison permettent aux drépanocytaires d'éviter certaines complications. Je dois faire dans la clinique bouteille uniquement quand je suis enrhumée et que je commence à tousser. Donc Ça évite les infections thoraciques aiguës graves et les infections pulmonaires graves. J'ai décidé de créer une chaîne qui s'appelle « La vie d'une maman drépanocytaire L'objectif de ma chaîne, montrer qu'on peut être drépanocytaire et être normal également. Le traitement de la drépanocytose est lourd. Les prescriptions importantes pouvant aller jusqu'à 10 médicaments par jour. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet que tout le monde connaît pratiquement. Je vais parler de mes médicaments. Le cyclos qui permet d'espacer de, euh, le nombre de crises. Il s'est carrément passé de, de 10 crises par an à une crise par an. Il agit également sur nos yeux jaunes. On sait tous que quand on a les yeux jaunes, c'est que ça ne va pas. L'amas des globules rouges dans le sang des drépanocytaires entraîne une coloration jaune du blanc des yeux. Evelyne va suivre aujourd'hui un cours de maquillage pour compenser ce symptôme. « Mes conseils pour euh, quand on a les yeux jeunes, un petit peu comme Evelyne, c'est justement euh, de travailler sur la colorimétrie. La couleur complémentaire, par exemple, du jaune, euh, qui s'oppose, c'est le violet. On peut effectivement déjà, dans le choix de ces couleurs, aider à diminuer la couleur jaunâtre euh, au niveau des yeux. Le problème des yeux jaunes, c'est un problème constant pour nous. Ce complexe-là, il est intérieur, il reste en soi et on se dit que les gens voient que ça. Les gens voient que nos yeux jaunes et c'est difficile de vivre avec. La drépanocytose oblige les malades à adapter leur vie quotidienne. Néanmoins, en respectant toutes les précautions, les drépanocytaires limitent le nombre de crises et les hospitalisations.